Non, <rire> couple mort. I guess Crawford would have gotten them anyway. Judging by the decor of this room, I guess they were PBS watchers. Hey, my parents' house looked a lot like this, and they watch Kung Fu movies. <laughs> Just saying. Tu, sais, regarde, tu vas pas essayer de détendre un peu l'atmosphère. Ne t'inquiète pas, tu vas pas brûler. C'est mais... The pain qu'ils ont Qu'est-ce que tu Art? <rire> je pense qu'il est temps de sortir. Et rien de spécial. Attends, attends, attends. Omid. Homide It's Je veux déjà parler. items streets River Street J'aurais dû parler à Ken, effectivement. Ouais. Tu sais, là, ils se disent Putain, il n'y a pas y arriver. <rire> Comment, hein <rire> Je pense que si on aurait été resté, je sais pas. Euh... Que si on aurait été resté pour longtemps, je sais pas quoi. Euh... J'en je sais rien. Sauf si t'as attardé à parler, j'en je sais rien. Peut-être que ça n'aurait pas tenu parce que vous avez bien vu que ça s'est décollé. But I'm trying. What happened? Honestly, you know how many nights Kat and I laid in that broke down RV? And she'd give me hell for not thinking enough about the rest of you. All of them. every damn night. You got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You Might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Careful cross here. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire que vous aurez choisi Omid et euh, sa femme, mais bon, moi je je sais pas, je les connais à peine, ils sont trop neutres à mon goût, c'est les personnages qui vont mourir, sais. ça m'étonnerait pas que euh, c'est, je pense que, euh, stop pourrait s'effondrer. Maintenant, c'est sur qu'on y va. Well, I'm so sorry. Impossible. Hmm, let's wait. Leave it. We don't need it. We got a bead on this guy. Yeah, I agree. And when we don't, and when we don't know where to begin to look, any clue, even the smallest one, is invaluable. We need that thing. Fuck, I'm sorry. Let's think this through. I just did. Krista! Jesus fucking Christ! I got it! Get me up! Fuck! We can't reach! Find something! Fast! Hmm... Fast would be good. Keep a fucking eye on her. Raputo! C'est mon ami. on They're in there! Fuck! Jump up here baby! No. Jump! Me and my fucking mouth. Ezekiel. Yeah. What are you doing? Get her Ken! You all that shit, and not do something now! Come on, reach! I got you hun! Save her. Go, go, go. Can you fucking hear me? Allez, allez, allez, allez, allez, allez, <coughs> non, Ken Ken Ken Ken, Ken, Ken, Jump up here, Ken. I'll grab you. Ken Get the fuck off me. Vite C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Pour lui, veut Non mais si si, j'avoue. Je je sais pas. Moi, je... moi c'est parce que parce que moi, je prends du recul, mais je vous dis encore une fois, il y a des fois, je veux juste être RP pour être RP parce que je prends souvent du recul. Mais là, j'ai pris trop de. Par exemple avec Ben, j'ai pris trop de RP. Mais là, là, c'était sûr qu'il fallait, il fallait réagir là. Là, s'il lui fait la gueule à Catherine, je sais pas. Parce que putain. Euh... Are you okay? Do you want to talk? Qu'est-ce que someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. We could an hour more tonight, I understand. This is a shitty time. I want to make sure we're clear before we go forward. So, yeah. What is it? Clementine? Je sais Kenny était your guy. Oui. Quand il comes to Clementine. Mmh. Well. Vous serez très bien pour elle. Vous êtes très Nous faisons notre vous savez. Je vous disais, je vous préviens, si un jour je fais l'épisode 2, numéro 1, j'aurais vu quelques trucs de The Dead, numéro 2, j'aurais deux BD, numéro 3, les deux là, ils vont se suicider, mais j'en suis sûr et certain J'y vais en premier. Je suis fait en demi-scénarium, ça devrait aller. Oui. Je suis en demi-scénarium. Ça devrait aller. Puis si c'est Clémentine qui est au bout, euh, ça, de, ça devrait aller. Allez, vas-y. Pour Clémentine. Pour... Je sais pas pourquoi je mets l'accent anglais. Pour Clémentine. Allez. Just go nice and slow. Alors là, je suis sûr que j'appuie tout doucement. J'appuie tout doucement. Allez. Almost there. It's an easy crossing. Good. Ça va se décrocher au bout. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oui, je savais que j'aurais Oh fuck. Shit. Are you okay? je trouverai un moyen. There's not a ton of options. Je fonce. Going for it? What ça veut dire que je suis Je dois juste pousser mon chemin. Qu'est-ce que c'est Mais peut-être que tu es assez rapide. Peut-être que tu seras bien. Je ne peux pas risquer de perdre plus de temps sur un coup long. On se rencontre dehors de la ville. Sur le train. Tu es fou C'est la seule façon. Tu m'entends Oui, sur train. Jésus, nous serons là. Enfin, un l'instant, je crois qu'elle est sautée.